Mon fils de 2 ans et demi est naturellement attiré par mon iPhone. Il fait glisser les images sur écran. Est-ce mauvais pour lui Alors Steve Jobs a eu une intuition remarquable pour nous rendre nos iPhones familiers. C'est de concevoir des interfaces qui correspondent à la sensibilité, à la curiosité des enfants. C'est-à-dire une relation sensorimotrice au monde, on touche, on frotte, on tripote, voilà. Alors évidemment, comme c'est adapté à la sensibilité de l'enfant, il s'y attache très vite. Si en plus l'enfant voit constamment ses parents rentrer dans sa chambre en frottant leur smartphone, évidemment il a envie de faire pareil. Avec quand même un problème, c'est que l'enfant qui joue avec un smartphone ou d'ailleurs avec une tablette, ben il réduit sa motricité à deux gestes, tenir, dans le cas de l'iPhone, frotter. On voit déjà des enfants qui réduisent malheureusement leur complexité manuelle à ce geste-ci de fermer leurs mains sur le smartphone et à ce geste-ci frotter avec l'autre main. Évidemment, c'est très problématique, hein, c'est une vraie amputation de la motricité de l'enfant. Donc le smartphone, oui, pourquoi pas, mais en usage accompagné hein, avant trois ans, pour le plaisir de jouer ensemble. Et puis, euh, n'oublions ben, pas que euh, c'est aussi très important de jouer, non pas pour faire travailler l'enfant, mais de jouer vraiment pour le plaisir partagé qu'on a avec lui. Là encore une fois, ce qui est important, c'est d'accompagner l'enfant dans une activité avant trois ans. Ce qui est important, c'est la relation.